Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordelia. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mes cheveux. Eh oui, de mes cheveux roses en ce moment. roses avec une... Les pointes un peu blondes, j'aime beaucoup ce que, ça, ce que ça donne. Si vous regardez mes vidéos depuis longtemps, vous, vous le savez, vous, vous avez vu mon évolution capillaire. Euh, voilà, je suis passée par un certain nombre de couleurs, un certain nombre de coupes de cheveux. Et aujourd'hui, euh, je vais vous en parler. Et de pourquoi j'ai fait ça et de tout ça, tout ça. Donc, la première fois que je me suis décolorée les cheveux, euh, et que j'ai fait une couleur un peu comme ça, euh, un peu fantaisie. C'est en mai 2016, euh, donc voilà, j'étais en, en fin de master. J'avais terminé mon apprentissage, ce qui faisait que euh, j'avais pas de, de taf, globalement, euh, globalement jusqu'en septembre, euh, et donc je me suis dit, allez, c'est l'occasion. En plus, je partais, euh, c'est le moment où je suis partie en voyage en Corée du Sud, euh, avec ma promo, et donc voilà, ça faisait quand même une occasion. Euh. Donc la première euh, fois que je me suis décoloré, les cheveux, j'avais moins de cheveux, hein, je pense que j'avais cette longueur-là, enfin bon, je vous mettrai une photo. Et j'ai fait ça euh, seule à la maison, avec, euh, avec Quentin Zution, d'ailleurs, <rire> s'il s'en souvient, si regarde ça, cette vidéo, petite dédicace, merci. Et donc on avait fait la décolo nous-mêmes, hein, avec euh, les petits produits et machin, etc., euh, sur mes cheveux euh, qui étaient plutôt courts, et euh, l'idée c'était d'avoir euh, les cheveux gris clairs. Je vais vous mettre une photo du résultat. C'était vert. Euh, après coup, on je me suis rendu compte que euh, j'avais pris une coloration grise, mais en fait c'était pas une coloration grise, c'était un espèce d'éclaircissant, enfin le fait est qu'il n'y avait pas de coloration grise dans la mélange, du coup en fait j'avais que du bleu, parce que normalement on était censé mélanger du gris et du bleu, et bon bref, du coup ça a fait vert sur des cheveux jaunes. Magnifique, euh, grosse erreur. C'est pour illustrer un peu euh, que c'est un peu compliqué en fait de se décolorer les cheveux soi-même surtout que j'avais fait, je pense, qu'on avait dû faire deux décolorations à la suite de genre euh, 30 minutes, trucs comme ça. Voilà, c'est assez compliqué de gérer soi-même, euh, surtout une première fois. Euh, et le plus dur en fait, c'est la décolo, euh, Faire une coloration chez soi euh, alors qu'on a déjà les cheveux décolorés c'est pas un problème en fait, euh, là actuellement quand je refais ma couleur je le refais moi-même ou avec un peu d'aide parce que c'est vrai que j'ai les cheveux assez longs donc derrière ça serait pas trop faisable Faire la décolo, ça peut donner des erreurs un peu comme ça Donc ce que j'ai fait à ce moment là, c'est que j'ai dit pas de panique, bon déjà c'était pas trop moche non plus euh, même si c'était pas ce que je voulais, c'est que je me suis beaucoup lavé les cheveux euh, pour essayer de faire dégorger le produit parce que en fait toutes les colorations un peu sympas Violet, rose, bleu, vert, euh, enfin voilà, tous ces trucs-là, en fait, c'est pas des colorations permanentes. Vous trouverez pas des colorations permanentes avec ces couleurs-là. C'est toujours du semi-permanent. Et donc, c'est-à-dire que ça part au fur et à mesure avec les shampoings. Pour vous donner une idée euh, de la décoloration au fil des shampoings, je vais vous mettre une photo euh, de moi quand j'ai refait ma couleur euh, là récemment. Euh, et je vais vous mettre une photo euh, après 3-4 shampoings. Comme ça vous allez voir un peu euh, voilà, la différence. Donc après m'être lavé les cheveux pour essayer de faire dégorger cette couleur euh, un peu verte bizarre, j'ai fait par dessus un euh, gris foncé qui est celui-là, Là, là c'était le Eugène Perma. J'avais été un peu au pif dans un magasin euh, et c'était un gris acier foncé, Voilà, j'avais foutu ça par dessus et euh, ça avait donné un truc gris, je vais vous mettre la photo, euh, qui était plutôt pas mal. Euh, le fait est après qu'au fur et à mesure des shampoings, du coup le gris partait, et en dessous il y avait toujours le bleu vert, et du coup ça a donné des trucs un peu turquoise jusqu'à finir euh, un peu vert. Enfin, je vous mettrai des photos au fur et à mesure pour vous montrer. Donc voilà, tout ça pour vous dire que cette première expérimentation, alors oui, effectivement, j'ai pas payé de coiffeur, mais euh, bah, déjà j'ai dû le refaire plusieurs fois, et je pense qu'entre les produits, euh, en plus la première fois je m'étais plantée, donc j'ai dû en racheter d'autres. Bref, comme c'était un peu compliqué, je pense que, je sais même pas si financièrement c'était si avantageux que ça. Je pense que j'en avais quand même eu pour une centaine d'euros entre tout le matos et tout. Euh... Bon après le truc c'est qu'une fois que t'as le matos, la décolo, la poudre, tous les machins, tu peux le refaire plusieurs fois, évidemment, et vous le verrez par la suite, j'ai jamais refait de décoloration seule. Euh, sauf éventuellement, je crois qu'une fois je l'ai dû le faire pour des, pour des racines, genre... Mais vraiment juste ça quoi, je me suis jamais refait la tête moi-même. Donc voilà, ça passe, je me coupe les cheveux, du coup ça part euh, et euh, fin 2016 je vais chez un coiffeur. Et donc là c'était la meilleure idée parce que je voulais un lilas et là pour le coup, euh, bon, euh, ça a été réussi du premier coup. <rire> J'avais été euh, chez, chez Bubble Factory, je crois que c'est ça, à Paris, c'est un, un salon, ils ont deux salons, un à Nation et je crois un vers de Lyon. Euh, ils sont un peu spécialisés sur les couleurs originales, les trucs un peu, un peu sympas. Donc voilà, j'avais été chez eux, euh, et j'avais passé l'après-midi dans le salon. Euh, on m'avait fait qu'une seule décoloration, mais c'était très long, du coup on avait fait beaucoup poser. Donc voilà, je me suis retrouvée avec un lilas qui était absolument superbe, avec aussi des petites mèches argentées, parce que tu sais, il y a toujours des endroits où ça prend pas forcément, et du coup euh, voilà. Euh, c'était très sympa. Le fait est que cette couleur-là, qui était très claire au début, elle est partie quasiment en deux shampoings. Parce que voilà, l'idée c'est que ça dégorge au fur et à mesure, donc plus vous avez foncé, plus ça met du temps à dégorger. Là j'avais un lilas extrêmement clair, deux shampoings, c'est bon, j'avais les cheveux blancs. C'était sympa, cela dit, les cheveux blancs. Et à partir de là, j'ai appris à refaire ma couleur tout seul. Oui, j'aurais pu retourner chez le coiffeur, mais c'était possible de le faire, euh, faire moi-même. Je suis souvent restée sur du violet à ce moment-là, euh, et j'utilisais euh, les Crazy Color que vous connaissez peut-être. Donc voilà, là, il y a la bleue, qui est encore un peu pleine. Donc euh, la preuve, je ne l'ai pas beaucoup utilisée. Et celle-là, euh, qui est presque vide d'ailleurs, il faudrait que je la jette, mais je l'ai gardée pour la vidéo, euh, qui est la Hot Purple de Crazy Color. Et donc, globalement, ce qui se passait, c'est que... Je la faisais au début du mois, ça dégorgeait, euh, ça dégorgeait souvent en bleu, celle-là, alors je sais plus si je mélangeais les deux, peut-être que c'est possible que je mélangeais les deux à l'époque, et quand ça repassait un peu, euh, un peu bleu-vert bizarre, hop, je refaisais une couleur, etc, etc. À ce moment-là, j'ai aussi testé d'ailleurs euh, Schwarzkopf, qui est la Igora Color Works, bon, celle-là, de ces Schwarzkopf, euh, je me souviens que c'était pas mal et que sur la fin j'utilisais plutôt celle-là que Crazy Color. Crazy Color, oui c'est pas cher et tout, euh, mais le fait est que ça tient pas très bien, je trouve qu'elle virait très vite à d'autres couleurs un peu moches, alors que celle-là était de, de meilleure qualité, mais maintenant j'ai une autre couleur, je, je vais vous en parler. J'ai dû refaire, je pense, mes racines une fois, euh, et après j'ai laissé pousser, un peu comme ce qui se passe là, au fur et à mesure que j'allais chez le coiffeur quand même pour me recouper les cheveux, bah en fait ça partait. Sur la fin, j'avais plus qu'une petite mèche sur le côté, et c'était ma coiffeuse qui s'amusait à, à mettre des petites couleurs, genre bleu foncé, violet, pour égayer un petit peu tout ça, jusqu'au moment où, voilà, euh, au fur et à mesure des coupes, etc., bah en fait j'ai retrouvé euh, ma couleur naturelle, euh, voilà, ce qui s'est passé. Donc voilà, bref, il se passe un certain temps et tout, jusqu'à début 2019, où je décide de me recolorer les cheveux. Donc là, encore une fois, euh, j'ai pris rendez-vous chez ce coiffeur spécialisé. Donc c'est le salon euh, Cut My Bangs à Montpellier, cette fois puisque j'habite Montpellier. Et donc je leur ai demandé euh, de me faire un, un violet dégradé. La coiffeuse m'a donc décoloré les cheveux, ça a pris du temps encore une fois, en plus j'avais les cheveux enfin, j'avais les cheveux plus longs que la première fois, comme vous avez pu le constater. Et donc voilà, on a fait un blond blanc et elle m'avait fait... Euh, donc. Un violet très foncé ici, ensuite un violet un peu plus clair là, et le bout des pointes roses. Donc ça faisait un dégradé qui était très très joli. Pour vous donner un ordre d'idée en termes de prix, la décolo plus la coloration en salon, globalement à chaque fois j'en avais autour de 200 euros. Voilà, ça vous donne un ordre d'idée. Et après tout ça, ça a dégorgé euh, gentiment en rose, cette fois, et pas en bleu, parce que bah forcément il y avait du violet et du rose, donc bah voilà ça a pris plutôt le rose. Alors le coiffeur, c'était fin janvier. Euh, j'ai refait une coloration début avril, et ensuite j'ai refait une coloration euh, fin juin. Et si vous regardez sur mon Instagram, en fait vous voyez l'évolution de comment euh, ça dégorge de plus en plus. Chez moi, donc euh, quand je refais ma couleur moi-même, j'utilise Artifox, euh, qui est une coloration vegan, qui est connue pour avoir des teintes euh, assez fortes et assez vives. Euh, et j'utilise la Purple Rain, voilà, qui me correspond très bien. C'est celle que j'utilise maintenant et que je vous conseille bien plus que euh, la Crazy Color. Hein. Clairement, voilà, ça c'est vraiment très très bien. Après moi je vous dis combien de temps ça a duré et tout, mais en vrai c'est en fonction de vos shampoings. Si vous vous lavez les cheveux une fois par semaine ou si vous vous lavez les cheveux tous les deux jours, bah ça va pas durer de la même manière. Euh, moi j'essaye de me laver les cheveux tous les... allez, tous les 5 jours. Ma couleur dure moins longtemps que si je me lavais euh, toutes les semaines. Mais bon, voilà, à vous de voir. Euh, mais ça vous donne une idée un peu de, de comment ça dégorge. Mais le fait est que voilà, ça va pas rester comme euh, le premier jour euh, au salon. Mais il faut le savoir avant quand même. Euh, que voilà, ça bah, Là on voit hein, que j'ai le bout des pointes euh, qui est blanc et, et là, c'est plus rose. Alors je sais pas pourquoi j'ai les pointes qui décolorent plus vite que, que le reste, mais bon, le fait est que c'est comme ça. Euh, et comme vous le voyez aussi, euh, donc là c'est toute ma repousse depuis janvier, euh, je ne redécolore pas mes cheveux. Déjà pour pas trop les abîmer et tout, parce que c'est vrai qu'une décoloration c'est quand même très agressif pour les cheveux, et donc j'ai pas envie de, de, de refaire ça à mes cheveux, de leur réimposer ça euh, trop souvent, ça me gêne pas d'avoir euh, les, les racines noires, je trouve que c'est joli quand même, et surtout en fait euh, j'ai envie de les laisser pousser et d'ensuite faire un tie and dye avec donc juste ma coloration normale et puis les pointes euh, un peu colorées, mais ça ce sera pour euh, je pense après la rentrée. Pour ce qui est des soins, du coup euh, si vous avez les cheveux colorés, euh, bah, il faut en prendre soin parce que bah, la, la décoloration ça les a attaqués etc, souvent ils sont plus secs au bout, donc il faut faire un petit peu attention. Il faut utiliser des shampoings pour cheveux colorés déjà. hein. Et alors moi ce que j'utilise pour que la coloration dure plus longtemps aussi et parce que bon, c'est fait aussi pour, c'est un shampoing violet. Alors moi je utilise Tiggy Copyright, qui est un shampoing que m'a conseillé ma coiffeuse. C'est un shampoing violet avec des pigments violets qui évite de... Que ça, tout dire au vert globalement il est très bien. Alors je l'utilise pas à chaque fois. Je l'utilise une fois sur deux et ensuite j'utilise un shampoing pour cheveux colorés. Enfin, j'alterne. Après, c'est bien aussi de faire, euh, de mettre de l'après shampoing puisque les cheveux sont assez secs et tout et ont besoin d'être nourris. Donc mettre un après shampoing. Vous pouvez utiliser un après shampoing de la, cette marque-là ou, ou d'une autre marque. Enfin, bon voilà, mais éviter un après shampoing de supermarché, euh, pas très. Euh... Bah, pas très bien pour les cheveux. Ah, et ensuite on peut faire aussi des soins. Ma coiffeuse m'avait filé des échantillons de soins euh, de cette même marque euh, qui était franchement cool et euh, qui avait fait du bien à mes cheveux. Euh, et donc je pense que, que prochainement je vais m'en reprocurer parce que euh, c'était quand même pas mal du tout. Mais globalement les conseils c'est utiliser des shampoings qui sont adaptés euh, et éviter de vous laver les cheveux tous les jours. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Ah si peut-être, pourquoi Pourquoi je me suis décolorée les cheveux Parce que je trouve ça joli, C'est cher. Euh, ouais, parce que je trouve ça joli. Pourquoi le violet Je sais pas, parce que je trouve que c'est plus joli et que c'est une couleur qui rend bien quand elle décolore. J'aime beaucoup là, le fait d'avoir les cheveux violets et que ça décolore en rose euh, puis en blond, je trouve ça très joli. Et je trouve que c'est plus joli que quand je me colorais les cheveux en bleu et que ça décolorait en vert puis en jaune pisse, enfin voilà. Après vous faites les couleurs que vous voulez et peut-être que vous ça vous va de décolorer en vert mais moi c'était pas trop ce qui me plaisait. Après, euh, j'en avais parlé un peu sur Instagram, c'est vrai que j'aime bien aussi euh, le fait qu'avoir les cheveux colorés ça fait que je prends la place dans l'espace public. Par exemple, je me fais rarement bousculer dans la rue. <rire> quand j'ai les cheveux colorés parce que on me voit et aussi peut-être parce que je prends une certaine assurance en ayant les cheveux colorés il y a peut-être de ça aussi, est-ce que c'est mon attitude ou c'est réellement le fait que les gens voient que j'ai les cheveux colorés, bon je sais pas. Il y a un côté aussi, voilà, ne pas passer inaperçu, on m'oublie pas, alors ça aussi c'est ça a aussi son, son pendant négatif, hein, se faire interpeller dans la rue par des mecs un peu cons, hein, « Hey, t'as les cheveux en rose ?» machin Enfin, genre, oui, ta gueule, connard Mais globalement, j'ai plutôt trouvé des pour. C'est vrai que dans mon travail, moi je suis dans la communication web, euh, souvent derrière un ordinateur, j'ai souvent... Enfin, je suis pas commerciale et j'ai des relations avec les clients, quoi. Donc dans ce milieu-là, souvent, ça passe. En plus, euh, je mets en avant sous, sur mon CV, enfin, beaucoup mon côté créatif. Euh, donc euh, c'est pas un problème, c'est pas le cas dans tous les travaux et dans toutes les entreprises. Je pense que je vais retourner chez le coiffeur en, en septembre pour, enfin, pour voir un peu euh, ce qu'on peut faire, euh, avoir la, la coiffeuse euh, pour savoir comment faire que ce soit plus sympa parce que là il y a du coup derrière euh, ça commence à être un peu bizarre j'ai l'impression mais bon. Euh, bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, a été utile, euh, je savais pas trop ce que vous attendiez, on m'avait demandé, oui, fais une vidéo sur tes cheveux. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir, et puis on se donne rendez-vous très vite pour des prochaines vidéos.